Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi je recommande certains courtiers, donc certains brokers en bourse, et pourquoi je fais de l'affiliation avec ces brokers, notamment avec plusieurs de ces brokers. Alors, la raison est très simple. Moi, tous les brokers dont je fais la promotion, donc je les conseille à mes étudiants. Et pourquoi je les conseille à mes étudiants Parce que je les utilise moi-même. Donc je les ai testés, j'ai pu voir qu'ils étaient bons et s'il y avait eu un mauvais broker parmi ceux que j'ai testé, j'en ai testé un grand nombre je vous assure, et eh bien je n'en ferai pas la recommandation. Et euh, j'ai beaucoup de demandes, c'est certainement un des, des objets qui, dont on voit le plus de questions des traders débutants, donc quel broker, qu'est-ce que vous pensez de tel broker alors moi, je préfère recommander euh, certains bons brokers que j'ai pu tester, que j'utilise notamment avec ma méthode de scalping. Et euh, un des critères du scalping, vous savez, c'est qu'il faut avoir euh, des faibles spreads, des faibles commissions, euh, également euh, une rapidité d'exécution. Donc tout ça, j'ai pu l'attester avec euh, différents brokers. Et euh, c'est très important de manière à avoir donc, les gains qui correspondent à euh, la manière dont vous tradez et donc avoir un retour logique. Alors pourquoi je fais de l'affiliation eh De l'affiliation, c'est de la recommandation. Alors ça ne va pas vous coûter plus cher euh, si vous travaillez avec quelqu'un qui fait de l'affiliation, en tout cas quelqu'un de, de correct parce que vous avez des brokers qui propose également de l'affiliation où vous pouvez augmenter le spread, augmenter la commission, mais euh, dans une optique de scalping, ça n'a pas beaucoup de sens euh, de faire ça, puisqu'on prend des très faibles gains très rapidement. Donc moi, je travaille toujours avec euh, le minimum de commission, donc je ne gagne vraiment pas des fortunes avec cela, mais cela compense le temps que je consacre euh, à négocier avec mes clients et les brokers au cas où un de mes étudiants, à un problème avec un broker, je contacte le broker et euh, très souvent j'ai pu résoudre ainsi euh, des problèmes entre brokers euh, et, euh, et étudiants. Donc c'est la raison pour laquelle l'affiliation ça ne me rapporte euh, pas grand chose, je, je vous, vous l'assure, contrairement à ce que certains prétendent. Donc il faut vraiment que vous soyez déjà euh, un trader qui traite de, de très grosses sommes d'argent pour que ça rapporte en affiliation de très grosses sommes. Et si vous ouvrez un compte de 500, 1000, 5000, même 10 000 euros, là, on parle de centimes de commission. Et c'est toujours qu'une petite partie des gains que font les brokers qui sont rétribués aux personnes qui font de l'affiliation. Donc, ça ne représente jamais des sommes très importantes lorsque ce ne sont pas de très gros comptes. Donc, je pense que ça vaut la peine quand même, euh, d'avoir euh, quelqu'un qui vous recommande des bons brokers, quelqu'un de sérieux qui vous recommande des bons brokers et avec des, des plateformes et des, des, donc des brokers euh, qu'il a lui-même testé et c'est ce que je fais, c'est la raison pour laquelle je fais de l'affiliation avec certains brokers et euh, donc vous pouvez voir... Euh, dans mes, dans mes sites, euh, je recommande certains brokers et lors euh, de, mes, de mes formations également, vous trouverez des liens vers les brokers que je recommande. Parfois, je change parce que je travaille donc dans ce domaine depuis euh, plusieurs années. J'ai des commerciaux qui eux aussi euh, passent d'une société à l'autre et à ce moment-là, ils, ils me proposent de faire de l'affiliation avec euh, un nouveau broker euh, chez qui ils travaillent. Donc euh, c'est toujours euh, en confiance que je travaille, je teste toujours, euh, j'ai confiance euh, dans les commerciaux avec qui je travaille également. Donc c'est une question de confiance, c'est très important quand il s'agit d'argent et euh, aussi euh, de savoir travailler avec des bonnes plateformes, avec des gens sérieux, euh, savoir récupérer facilement son argent, savoir ouvrir facilement euh, des comptes également. Donc euh, là vous pouvez compter sur moi. Lorsque je vous recommande un broker, c'est que réellement vous pouvez avoir confiance en ce broker et travailler sereinement en suivant donc la formation que je, que je délivre. Donc si vous êtes intéressé de découvrir mes bro les brokers avec qui je travaille, mais surtout les formations que je propose, notamment ma formation au scalping, eh bien, vous pouvez cliquer ici en haut, vous aurez un lien vers les sites qui proposent mes formations. Je vous recommande tout particulièrement ma formation au scalping qui vous permettra très rapidement, donc en une après-midi vous pourrez arriver à apprendre une méthode de scalping efficace et faire entre 90 et 100% de trades gagnants tous les jours en gagnant chaque fois des petits trades mais l'accumulation de petits gains vous fera tous les jours entre 1 et 3% si vous arrivez à maîtriser parfaitement cette méthode. Donc euh, c'est ce que je vous recommande, c'est ce que je vous souhaite euh, surtout. Donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la également, ça me fera plaisir et ça fera certainement plaisir aux personnes qui cherchent une bonne formation et des conseils sur les courtiers. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment